Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Etienne, j'ai une question à vous poser avant de démarrer. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous prenez du plaisir à faire du reporting Ok, donc j'ai à peu près huit mains levées. Il y en a sept qui sont des clients reports, et un qui je crois n'a pas compris la question au fond de la salle. Vous êtes au bon endroit. On va vous parler aujourd'hui, euh, pendant 20 minutes, d'un sujet que, dont tout le monde a horreur, c'est le reporting. J'espère que vous allez rester avec nous pendant ces 20 minutes. Et on va passer ça, placer ça pardon, sous le signe de l'automatisation. Automatiser euh, cette, euh, cette euh, tâche douloureuse qu'est le reporting, en particulier dans un contexte qui est celui du multimarque, du multi-entité. Euh, et nous allons donc être accompagnés de Figaro Classified pour ce faire. Figaro Classified justement, Nicolas, Sébastien, je vous laisse vous présenter en, euh, en un mot. On m'entend Oui, c'est bon. Donc Nicolas Chagnet, data analyst sur la partie carrière chez Figaro Classified. J'accompagne les équipes produits dans la mise en place des plans de marquage et des analyses sur les audiences cross-device. Donc moi, Sébastien Martin, je suis responsable acquisition et trafic chez Figaro Classified. Donc j'interviens sur toute la partie acquisition multimarque et sur la partie analytics également. Merci à tous les deux. Grégoire, à présent, je te pr laisse te présenter. Grégoire Guiraudin, directeur du Customer Success de Report. Donc j'accompagne nos clients sur euh, tous, les, euh, tous leurs projets data. Et donc j'ai beaucoup travaillé avec euh, Nicolas et Sébastien. Et enfin, Étienne Gauteron, je suis directeur des opérations et du produit chez Report. Report, en bref, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait On accompagne des entreprises comme celle-ci à automatiser euh, tout ce qui va de la collecte des données jusqu'à la restitution dans des formats digestes. Et ça, on le fait en particulier avec des entreprises qui sont soit multi-pays, soit multi-marques, euh, soit multi-marchés. Et on le fait de plus en plus en partenariat avec des cabinets de conseil euh, que peuvent être 55, Converteo, Uptilab par exemple. Uptilab justement, euh, c'est là qu'a commencé l'histoire de Report. Euh, il y a de ça 5 ans, Uptilab voulait automatiser un maximum du travail de récupération des données et euh, internet de GoNetics en particulier à l'époque pour faire gagner du temps à leurs consultants. Et c'est comme ça qu'est né Report à la toute base. Et chemin faisant, on a décidé d'en de, faire un produit à part entière. Et donc c'est devenu cette start-up incubée au sein de Petit Lab, depuis rachetée par le groupe Webédia, et donc soutenue par un investisseur qui est Fimalac, avec toujours cette ambition qui est de répondre à un problème. Ce problème, c'est le problème du 80-20. Ce problème, il existait il y a 10 ans, il existera sans doute encore dans 10 ans. 80% du temps qui est passé à collecter, structurer de la donnée, pour 20% seulement passer dans l'analyse. Et le reporting aujourd'hui c'est sans doute un frein un frein à l'innovation, alors qu'en réalité ça devrait être un outil de pilotage pour comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas, euh, et finalement permettre d'investir sereinement sur euh, les produits de demain. Figaro Classified, maintenant, oui. au fait c'est quoi oui. En bref, Figaro Classify, donc on est une filiale du Figaro à 100%. On opère sur le marché de la petite annonce classée sur Internet, dont on est le leader, avec, euh, sur trois axes. Un axe carrière avec des marques comme Cademploi, Quel Job, Biadeo, euh, et des marques plus euh, B2B comme CVADEN. Euh, des marques aussi euh, étudiantes sur la partie éducation avec Figaro euh, étudiant et Quelle formation. Et euh, des marques immobilières avec propriété Figaro, euh, Figaro Imo9, euh, terrain Et euh, à côté de ça, on a également donc, 14 marques et euh, on, a, on a 5 salons sur lesquels on, on travaille également. Donc un, un, un univers de marques assez hétérogène avec euh, de multiples marques, de multiples sites, de multiples sources de données et de KPI. Maintenant euh, qu'on a découvert votre univers de, de marque, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur euh, l'écosystème digital dans lequel vous travaillez Et particulièrement, euh, quel était le contexte il y a à peu près de cela un an qu'on a commencé à travailler ensemble Il y a un an qu'on s'est rencontrés, on s'est rencontrés rencontré grâce à Converteo. Euh, Converteo a travaillé pour nous euh, en accompagnement sur la partie analytics, on avait besoin d'être euh, accompagné sur des reporting, sur des plans de marquage, sur... Euh, au niveau des équipes, où aussi on était en manque de, de, de bras et de, de mains. Euh, on les avait également missionnés pour nous accompagner sur le choix d'un outil euh, de reporting. Euh, Puisqu'on avait aussi besoin d'une vue extérieure, ils nous connaissaient bien, ça faisait à peu près un an et demi, deux ans qu'ils nous accompagnaient, donc ils avaient euh, bien compris le contexte et ils ont pu euh, avoir un, un œil extérieur pour euh, interviewer les différentes... Euh, euh, personne de euh, clé dans la société. On était dans un, un écosystème assez euh, hétéroclite. On avait Google Analytics depuis un an et demi. Donc avant on, est, on était sur AT Internet, on n'avait pas tout historisé. On avait beaucoup de sources de données internes, euh, sur les bases de données clients, les performances des, des marques, des sites, le chiffre d'affaires. Et également on avait toutes les, euh, les sources de données liées à l'acquisition classique, que ce soit du, du AdWords, du retargeting ou autre. Euh, on avait déjà eu une expérience sur du reporting euh, avec des outils comme euh, ClickView, mais c'était plus des outils euh, dédiés au commerce euh, sur de l'exploratoire et euh, pour cruncher la, la donnée et ce n'était pas forcément des outils mis à disposition en tant que reporting plus macro euh, disponible pour toutes les équipes et pour la direction. Et donc on passait, on était par Excel, classiquement, depuis des années. On, on arrivait à la fin d'Excel, on avait essayé euh, Data Studio, mais là aussi, on, a, on arrivait aux limites de, de l'outil euh, et de la, la mise en place des différentes possibilités euh, derrière. Là-dessus, ça, c'est un cas de figure qu'on retrouve chez, chez l'ensemble de nos clients, avec euh, un écosystème de données très hétérogène, très complexe. Et des équipes digital marketing qui veulent reprendre la main sur leurs données, veulent reprendre la main sur leurs projets leur projet notamment de reporting, ne pas compter uniquement sur les, les, équipes, les équipes DSI notamment, et qui ne sont armées que sur des outils de, de BI traditionnels qui ne sont pas adaptés aux, aux besoins d'agilité notamment dont vous avez fait montre, et qui, présentent, qui utilisent Data Studio dans un premier temps, très facile d'usage, mais un peu, un peu limité en termes de de fonctionnalités. Est-ce que vous pouvez nous rappeler maintenant les objectifs euh, que vous étiez fixés il y a cela euh, un an quand on a commencé à travailler ensemble Donc le premier objectif pour nous il y a un an, c'était euh, euh, d'arrêter euh, euh, toutes ces, match, ces tâches manuelles où en fait l'équipe le, le, analytics était euh, pleinement, euh, était sa principale tâche finalement euh, routinière c'était du reporting, du reporting euh, mensuel, hebdomadaire, journalier. Ça devenait fastidieux et à côté de ça, on, avait, on sentait toutes les attentes des, des différentes équipes sur de l'analyse. Mais en fait, cette analyse, on n'avait pas, pas vraiment le temps et la bande passante pour la faire. Donc on aurait pu recruter et recruter, mais au final, ce n'était pas satisfaisant. Euh, donc l'idée, c'était d'automatiser ce reporting, mais de prouver tout de suite l'efficacité euh, sur le choix d'une solution en travaillant de manière itérative. On avait besoin de travailler sur l'adoption de l'outil et l'adoption des reportings. Donc l'idée c'était pas partir sur un tunnel de six mois pour mettre un beau, en place un beau reporting. On a déjà eu le cas dans le passé où à la fin, il euh, y a toujours quelqu'un qui n'est pas satisfait. Donc c'était de travailler sur des choses rapides à déployer, euh, pas complets dans un premier temps, mais sur lesquelles on peut travailler de manière itérative. Et ensuite, euh, après euh, la mise en place de ces différents POC, l'idée c'était d'être en capacité de les déployer sur nos différentes BU, nos différentes marques, pour que ça soit plus efficace par la suite. Voilà. Donc là-dessus, euh, automatiser, agir euh, rapidement, et, euh, et également euh, agir rapidement, et de manière, euh, de manière et uniformiser euh, le reporting, trois éléments euh, importants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus concrètement, quelles sont les actions que vous avez mises en place sur ces différents euh, leviers pour euh, arriver au, au résultat euh, aujourd'hui alors, effectivement, comme le disait euh, Sébastien, euh, la première tâche euh, qu'on a effectuée, c'était d'identifier tout d'abord les sujets les plus chronophages euh, qui, euh, finalement, nous, nous prenaient le plus de temps, mais peinaient le plus les équipes. Euh, et à partir de là, une fois qu'on avait identifié ces sujets-là, euh, de se focaliser dans un premier temps sur une partie connexion et préparation des données. Sur cette, cette partie-là, euh, on a tout de suite euh, utilisé une des fonctionnalités clés finalement de report euh, qui était euh, de pouvoir récupérer via API euh, des données. Euh, pour prendre l'exemple euh, tout simple, la première donnée qu'on a connectée était notre donnée Google Analytics euh, avec effectivement cet aspect API. Ça nous a permis très vite de connecter l'API Google sans aucune préparation euh, complémentaire et d'avoir tout de suite un premier résultat et voire même euh, très très facilement, en créant ce qu'on appelle des méta-connecteurs dans nos reports, de pouvoir réconcilier plusieurs données euh, de nos différentes vues ou de, de nos différentes propriétés, afin d'avoir une vue un peu exhaustive de l'audience de nos sites sur les premiers dashboards qu'on pouvait mettre à disposition de certaines équipes. Dans un second temps, euh, pour toutes les sources de données qui ne possédaient pas d'API, euh, on a pu utiliser euh, la solution Dromornis mise à disposition par report qui est une sorte de moulinette qui permet d'automatiser la récupération de CSV afin de pouvoir en exploiter les données. Ça nous a permis de compléter très rapidement euh, finalement ces premiers dashboarding euh, mis à disposition de quelques équipes opérationnelles et de pouvoir l'étendre finalement à des équipes un peu plus stratégiques. Et en tâche de fond, on a continué euh, notre travail préparatoire au niveau des données afin de pouvoir créer et d'injecter tout un élément d'historique dans euh, BigQuery euh, BigQuery qui finalement aujourd'hui vient un petit peu notre, euh, notre donnée euh, unifiée pour euh, la majorité de nos nouveaux reportings euh, et grâce au connecteur BigQuery mis à disposition par Report, on a pu aussi très facilement capitaliser sur le travail effectué par les équipes en amont. Là-dessus je me permets juste euh, d'interrompre une seconde euh, Nicolas là-dessus. Ce qui est hyper important, le travail que vous allez faire, ce travail de fond, euh, d'historisation, de préparation de la, de la donnée, de constituer des sortes de, sorte de, de petits data lakes euh, en interne sur vos données, c'est vraiment un travail qui prend du temps, qui est peut-être fastidieux, mais qui est clé pour euh, améliorer votre, votre productivité sur tout vos travail d'automatisation. Et en ayant fait ce travail, vous allez pouvoir utiliser de bien meilleure manière en fait, toutes sortes d'outils, report ou, ou bien d'autres euh, d'ailleurs, et si certes on a pu travailler rapidement une manière itérative sur les solutions API et des solutions de collègues de CSV, c'est vraiment ce travail de fond qui a été fait avec les équipes de, de, de Figaro et avec les équipes de TSI notamment, qui permet aujourd'hui d'automatiser notamment le reporting sur un environnement très complexe, multimarque et multipay. Alors effectivement, si on résume euh, très rapidement toute cette partie de mise en place de données pour les premiers dashboards qu'on a mis euh, euh, en route avec Report. Euh, C'est euh, identifier donc et mettre en place un maximum d'automatisation euh, avec toutes les données déjà apaisables et euh, de pouvoir compléter via euh, le travail fait en amont sur la partie historisation des données dans BigQuery pour pouvoir avoir une, un premier résultat de données un peu exhaustif. Euh, de travailler de façon itérative euh, de manière à ne pas décevoir les équipes euh, avec finalement des dashboards qui ne correspondent pas tout de suite à leurs besoins mais de pouvoir tout de suite leur apporter des données fiables euh, et des données euh, maîtrisables euh, et euh, surtout d'éviter en fin fait de compte euh, l'émergence d'un nouvel outil en parallèle qui risquerait finalement euh, de retarder le travail de fond effectué sur euh, la mise en place de dashboarding plus complet. Euh, et euh, qui finalement euh, créerait un complément de déception euh, auprès de ces équipes. Et la dernière étape, c'est de pouvoir effectivement euh, décliner sur un maximum de BU une fois cette, euh, ce travail de préparation de données effectué, euh, afin de, de répondre à un besoin euh, vraiment multiple et d'avoir à terme, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur, sur les derniers dashboards qu'on met en place, euh, C'est de pouvoir répondre même à des BU commerciales, à des BU produits, à des BU euh, techniques euh, sur effectivement des, des sujets auxquels elles n'auraient pas pensé et, de, et leur remonter des données pertinentes qui permettent à la fois de leur permettre d'analyser, de faire aussi un peu d'exploratoire dans certains cas euh, et euh, de pouvoir finalement euh, avoir une, une multitude de, de, de garde-fous et d'alerting sur, sur ces nouveaux dashboarding. Tout en sachant aussi euh, l'avantage de la solution et euh, qui nous séduisait aussi, c'est qu'on a affaire à un public aussi qui n'a pas tout à fait les mêmes attentes. On va avoir euh, des besoins de dashboarding un peu plus exploratoires, hein, avec des KPI peut-être un peu fouillés également, mais également des, euh, des dashboards ou des reportings euh, sous format de PDF ou sous format de... Euh, de, de powerpoint euh, donc la solution nous permettait aussi d'exploiter certains niveaux de données et de les produire, de les automatiser euh, sous le format attendu donc par exemple le, les euh, pdf et euh, powerpoint ce serait plus à, dis, à, à destination euh, de la direction euh, qui attendent ça euh, tous les matins euh, euh, dans le slack maintenant on passe par slack, on arrête les mails mais euh, voilà, donc c'était un avantage aussi euh, pour nous euh, ce, ce travail Donc concrètement, on comprend qu'il y a deux enjeux principaux là-dedans, à la fois un enjeu technique et également un enjeu organisationnel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les résultats obtenus après un an Alors Les résultats obtenus après un an, le tout premier qui est assez visible, c'est une montée en compétence globale des équipes data. Euh, Aujourd'hui, on a à date euh, quatre personnes qui ont la possibilité à la fois d'aller collecter la donnée et de l'exploiter. Euh, et euh, C'est une mise en compétence, une montée en compétence qui se fait aussi euh, via l'apprentissage du SQL pour certaines équipes web analystes qui étaient euh, précédemment plutôt dans l'utilisation de l'outil euh, tel que Google Analytics qui fournissait déjà des données traitées et, euh, et remaniées. Là, on passe vraiment sur effectivement de l'analyse poussée avec deux... Euh, euh, la récupération de données directement dans BigQuery, euh, et donc du coup avec effectivement une, une flexibilité un peu plus importante, euh, aussi bien dans la construction des dashboards que euh, dans l'exploitation de celle-ci, de la donnée en tout cas. Euh, et euh, l'autre élément extrêmement important, et qui est en train d'arriver là, euh, euh, pratiquement dans, dans, dans les prochaines semaines, c'est euh, la création de premiers dashboards qui sont euh, pratiquement exhaustifs. C'est-à-dire qu'on commence à décliner euh, des versions de dashboarding qui vont effectivement contenter toutes les, strates, euh, des, toutes les strates de BU dans notre société, c'est-à-dire effectivement de l'opérationnel au stratégique euh, et quel que soit le type de service. Euh, et l'autre élément, euh, ça va être une adoption euh, effectivement confirmée, qui est vérifiable au niveau de l'outil puisqu'on peut voir effectivement la consommation des dashboards, euh, qui est aussi vérifiable vis-à-vis euh, -vis des équipes demandeuses en tout cas de, de nouvelles données. Euh, et, euh, et d'analyse complémentaire au sein même de ces dashboards. Euh, et euh, surtout, on, désormais, on intègre Report, on intègre la collecte de données, on intègre Report dans les nouvelles données qu'on va vouloir connecter, collecter, euh, de façon à ne pas se retrouver finalement euh, bloqué euh, par euh, un, un format non exploitable, une source de données euh, non apaisable, euh, ou quelque chose qui ne sera finalement pas... Euh, pas euh, exploitable dans un vrai dashboard euh, utilisable auprès de nos équipes. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous en dire euh, un peu plus sur euh, les, euh, les prochaines étapes, notamment en termes euh, terme d'adoption, mais également euh, technique euh, Nous, les prochaines étapes, euh, on a pris un peu de recul par rapport à, à l'outil, à, à ce qu'on a mis en place aussi au début. Au début, on était assez... Euh, on voulait prouver euh, qu'on avançait vite, qu'on mettait en place des choses, euh, qu'on avait des résultats. Euh, en prenant un peu de recul, on, on s'est rendu compte qu'on avait, euh, avait pris quelques chemins de traverse, notamment sur les nomenclatures internes dans l'outil. Donc là, on est plus une remise en place de certains indicateurs pour éviter euh, de, de, de créer de la dette, finalement, pas de la dette technique, mais de la dette analytics, euh, d'être sûr de, des KPI euh, tels qu'ils vont être... Euh, consommer et exposer à nos, à, dans nos reportings et, et à nos utilisateurs. Et, euh, voilà, de, de, de normer euh, l'utilisation de l'outil, comme il y a de plus d'utilisateurs, il faut que tout le monde ait la même, euh, la même nomenclature. Et le deuxième enjeu, un des, le deuxième enjeu pour, euh, pour suivre, c'est d'unborder de, l'ensemble des, des nouveaux utilisateurs. Euh, là on n'y est pas encore, mais euh, chaque nouvel utilisateur, chaque nouvel employé, devra passer euh, par l'adoption de cet outil, euh, puisqu'on veut que ce soit un outil de référence. Euh, à côté de ça, on aura toujours des outils de d'emailing, de CRM, euh, Google Analytics, mais pour les premiers niveaux d'information, on veut éviter que les personnes, les équipes se réfèrent à ces, ce type d'outil, mais se réfèrent au reporting, au report. Voilà. Et en parallèle, on, va, on continue effectivement toute notre montée en compétences sur la partie SQL puisque BigQuery, euh, sur le, nos derniers dashboards, devient finalement la source unifiée de l'ensemble de nos données. Euh, tout est pratiquement déversé euh, dans celui-ci et, et ça devient un des principaux connecteurs qu'on utilise. Donc on, on a effectivement une grosse montée en compétences de toutes les équipes, aussi bien dans la création de nouvelles tables que dans, dans la création de tables unifiées. Euh, et, euh, et du coup, ça nous permet de, de poursuivre finalement cette migration globale. Euh, de, euh, de nos sources pour qu'on puisse avoir euh, finalement un, un outil fiable euh, sur lequel on soit finalement euh, complètement en accord avec les données qu'on monte et que dans les onboarding, effectivement comme le disait Sébastien euh, on puisse tout de suite orienter les utilisateurs vers ce, ce genre de dashboard plutôt que d'aller chercher eux-mêmes euh, une donnée à droite à gauche et de leur dire voilà, euh, cette donnée là vous donnera déjà un premier niveau d'information, si c'est pas complet, on y, a, on y répondra Bien, merci à tous les deux. Trois choses à retenir de cette plénière. Première chose, l'automatisation, c'est un état d'esprit, automatiser ce qui ce qu peut l'être. Deuxième chose, optez pour une méthode itérative. Faites en sorte que des premières choses soient livrées rapidement, que ce ne soit pas déceptif et que vous ne vous retrouviez pas à travailler en parallèle d'autres initiatives de la, même, de la même sorte. Et troisième point, soyez maître de vos données. Prenez au sérieux les sujets de nomenclature, les sujets d'historisation de données et capitalisez sur des outils qui le font très bien. Je pense à Google, Cloud Platform. Et ensuite, utiliser Report pour tout ce qui est de la restitution, le dernier kilomètre de la donnée. Merci pour votre attention. Euh, Quelqu'un veut intervenir, non, ou pas Oui, je vous en prie. Vous en prie. Les limites oui. de Data Studio. Oui, principalement. En fait, compte c'est euh, cette limite-là qu'on a assez rapidement identifiée. Surtout que... Pour le, la petite histoire, on avait utilisé Data Studio euh, au tout début, en fait compte. Euh, il n'était effectivement pas aussi évolué qu'il l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il, il est un peu plus complété, euh, on a effectivement d'autres options qui sont apparues en cours de route. Et nous, on l'a délaissé avant que ces options apparaissent. Effectivement, on avait déjà commencé un peu ce travail de fond et commencé à travailler avec Report avant, en tout cas, de, de pouvoir remettre les mains dedans. Donc euh, voilà, après, ce, ce fut un choix. Et après, il y a aussi le, le fait qu'il y a zéro accompagnement euh, et donc là, on, est, on était face au, à nos problèmes et du coup, là, on a trouvé une solution euh, qui nous permettait d'avancer avec un partenaire et de, de s'appuyer aussi sur, sur eux, sur les évolutions euh, des outils peut-être un peu plus spécifiques à nos besoins. Voilà. Alors moi, ce qui m'étonne, enfin ce qui m'étonne, non, ce que je note, c'est le niveau de professionnalisme qu'on atteint aujourd'hui dans la donnée. D'ailleurs, vous n'avez pas l'air franchement de rigolo pour, euh, ou, de, ou, ou de fantaisiste. Et, euh, et vos réponses sont précises, et non, c'est un, un compliment, hein, ça veut dire, ça fait... Euh... <rire> et ça justifie aussi l'existence du poste de Chief Digital Officer, euh, qu'on le veuille ou non, dans les grandes entreprises, parce que ça, c'est pas de l'informatique. Euh, on voit l'importance de la structuration à la base de la donnée, parce que comme il n'y a pas de standard entre les différentes technologies, qui crée le standard, c'est l'annonceur en structurant sa donnée, et si la structure pas bien, de façon stable... Euh, ça va être le bordel parce que chaque techno aura sa propre, son propre standard de données et, et donc c'est pour ça que je parle de professionnalisme c'est à dire qu'il y a une méthode il y a, euh, en fait c'est peut-être pas l'aéronautique l'avion va pas tomber mais il peut y avoir des crashs économiques si on s'y si prend mal dans tout ça quoi. Oui. mais pour ça aussi on est passé par des erreurs on a pris de nos erreurs en fait on est euh, pas... oui mais c'est pour ça aussi que des, des profils comme le vôtre ont une valeur c'est à dire qu'on voit l'importance de la seniorité aussi de l'expérience enfin l'air de rien il euh, n'y a pas de jeunisme dans ce métier de la donnée hein, euh, il, faut, il faut être passé par 3-4 trucs pour euh, dire je sais un peu voilà, et, et en tout cas j'ai des méthodes et c'est ça qui est fondamental et c'est épuisant il faut bien le dire hein. bon merci alors on, après la pause à 10 je crois 16h10 euh, on, euh, pardon euh, oui, à 16h10 on parlera de marketing mobile et d'innovation dans le marketing des apps l'app économie merci et ça sera dans la grande pièce. Merci. Ne zappez pas